Bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, c'est un exercice qui, qui m'a été proposé euh, aujourd'hui de, de venir partager avec vous, et j'espère qu'on aura euh, le, le temps d'échanger vraiment, sur euh, les enjeux du cloud, euh, de façon générale, mais surtout la vision que, que peut avoir le ministère de l'enseignement supérieur, euh, de la recherche et de l'innovation sur ce sujet-là. Quand, quand j'ai commencé à préparer le... Cette petite intervention, je... finalement, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que euh, cette question me semblait presque évidente. Presque. J'ai un peu, un peu creusé. Je démarre avec euh, peut-être une question pour, pour vous. Euh, Est-ce qu'il y a des gens parmi vous, là, dans, dans, dans cet amphi, qui ont chez eux un puits Personne Ah si, un puits, bravo. C'est pratique. Voilà, on creuse le trou, il y a de l'eau, on est, on est autonome finalement, on a son eau. On peut euh, aller chercher l'eau dont, dont on a besoin, euh, quand on en a besoin, etc. C'est finalement assez efficace. Et il y a une époque pas, pas si lointaine, hein, nos, nos parents, euh, éventuellement nos grands-parents, pour les, les plus jeunes d'entre vous, euh, avaient des puits. C'est... Finalement, c'était comme ça qu'on accédait à l'eau. On se lavait un peu moins, mais euh, c'est comme ça qu'on qu accédait à l'eau. Aujourd'hui, même lorsqu'on a un puits chez soi, enfin, vous me corrigerez, euh, on a quand même presque tous ça, l'eau courante. On tourne le robinet, et l'eau potable arrive. C'est hyper simple, c'est en libre-service, on s'abonne, bien sûr, ça n'arrive pas tout seul, on paye, un, on paye un abonnement. On est facturé à l'usage, c'est-à-dire qu'on ne paye que l'eau qu'on consomme. Euh, c'est mutualisé, puisque évidemment, les, les, les agences euh, nationales ou régionales qui, qui gèrent les, les, les ressources en eau euh, sont mutualisées, ce qui normalement fait un peu baisser le, le, le coût. Il y a un niveau de sécurité qui a augmenté, parce qu'empoisonner un puits, c'est hyper facile, en fait. Euh, et du coup, empoisonner les gens qui boivent l'eau du puits, là, on a un niveau de sécurité qui est quand même assez avancé. Et puis, on peut mesurer, quasiment en temps réel, en tout cas, chaque, chaque maison, chaque habitation a son compteur d'eau et voit, en temps réel, avant même de recevoir la facture, combien il consomme. Alors évidemment, quand on prend cette image-là, se poser la question de quels sont les enjeux du cloud revient presque à se demander, est-ce qu'il faut avoir un puits ou l'eau courante En tout cas, c'est mon point de vue. Je pourrais m'arrêter là. Mais bon, non. Il y a quand même cinq euh, caractéristiques que je vais essayer de, de reprendre. On me rappelle qu'il faut que j'intervienne au CIR, c'est une, une bonne idée. Euh, et, et Je vais essayer de ne pas paraphraser les, les deux, deux excellentes présentations qui ont, qui ont eu lieu juste avant. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, euh, même si euh, Jean-François disait qu'il n'avait pas eu assez de temps. Euh, C'était quand même précis. Je vais essayer de ne pas parler ni de IAS, ni de PAS, ni de SAS, ni de Data Center, ce qui est une, déjà une gageure. La première caractéristique que je retiens sur le, sur le cloud, c'est bien sûr l'orientation service. C'est le fait de rendre les ressources informatiques accessibles exactement comme des, ce qu'on appelle des, des facilities utilities, pardon. Euh, donc c'est le, le fameux robinet. C'est la notion d'abonnement et la notion de libre service. De libre service pour l'utilisateur final, hein, ou, ou presque. Et puis, c'est l'idée d'avoir des services qui sont mis en commun, mais des données qui sont, partagées, euh, qui sont euh, pardon, séparées. Ça c'est quand même des points qui sont très très importants, et je continue de garder un petit peu cette, euh, cette métaphore de, de, de l'eau, parce qu'on retrouve bien l'ensemble de ces caractéristiques. Le deuxième sujet c'est l'élasticité et l'évolutivité, évidemment, euh, la capacité d'augmenter ou de diminuer les capacités dont je vais avoir besoin, euh, à la demande, de façon quasiment automatique, euh, et en tout cas de façon industrialisée, de, de plus en plus automatique. Le troisième critère, la troisième caractéristique importante, c'est bien sûr la mutualisation, à la fois des ressources physiques, euh, euh, d'hébergement, de stockage, d'électricité, euh, voilà, mais aussi des ressources humaines et des compétences euh, qui vont permettre de euh, rendre ce service disponible. Euh, C'est-à-dire qu'on a, c'est vrai, hein, on va avoir de moins en moins de puisatiers. En tout cas, ils vont tous être centralisés euh, à un seul endroit. Euh, l'aspect mesuré, avec cette fameuse visibilité euh, en temps réel des, des usages, et puis ce que j'ai appelé l'accès universel, euh, en tout cas euh, euh, très simple pour l'utilisateur final, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, euh, avec un simple navigateur web, et en accédant à un service ou en tout cas aux mêmes données, euh, quelle que soit la plateforme euh, ou le, le, le, le matériel avec lequel il se connecte. Son PC au bureau, son PC à la maison, son téléphone portable. Euh, C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec des services comme Spotify ou Deezer, on va avoir sa playlist à peu près n'importe où, euh, sans, euh, finalement, sans, sans grande difficulté. Ces cinq principales caractéristiques euh, amènent effectivement, à, en tout cas font émerger pour moi, en tout cas de mon point de vue, euh, trois principaux enjeux, trois grandes familles. La première, bien sûr, c'est le fait de faciliter les développements, les déploiements et l'exploitation des solutions, avec une capacité euh, à fournir aux développeurs des, des briques de développement qui sont standards, à simplifier les mises à jour et le, le versionning. Je prends souvent cet exemple, et ce n'est pas, euh, euh, pas du tout une critique envers euh, euh, l'AMU, c'est juste pour réveiller Stéphane, euh, mais... quand. <rire> <rire> Quand on a euh, un, un grand établissement euh, qui est adhérent à l'AMU et qui dit euh, que euh, pour passer l'ensemble des patchs sur l'ensemble des solutions AMU, il y a à peu près 200 jours-hommes, euh, voilà, ça pose question, pas forcément pour cet établissement, mais parce que cette action-là elle est multipliée par le nom, enfin, sur le nombre d'établissements euh, adhérents pour les mêmes logiciels, pour globalement les mêmes services. Là, on se dit qu'il y a un truc qu'on doit pouvoir gagner. Quoi. On doit pouvoir gagner cette partie-là. Euh, et puis, il y a le fait aussi, c'est vrai, d'uniformiser les pratiques. C'est un des freins, d'ailleurs, hein, au, au passage euh, au cloud, puisqu'on a, on va dire, le même logiciel, le même service, euh, avec des configurations qui peuvent être différentes, bien sûr, mais le même service euh, pour chaque établissement. Le deuxième, euh, la deuxième famille d'enjeux, c'est bien sûr la mutualisation et la rationalisation. Avec euh, cette idée quand même d'augmenter euh, le niveau de sécurité et de disponibilité. Euh, je parlais du, du puits tout à l'heure et c'est toujours euh, bien sûr le, le cas. De réduire l'empreinte énergétique aussi. Euh, on a des, des, des salles machines qui sont euh, évidemment des, des passoires énergétiques. Elles n'ont pas été conçues pour ça. Et le fait de euh, mutualiser les moyens... Euh, va permettre quand même de baisser un tout petit peu euh, l'empreinte euh, de, de notre informatique euh, aujourd'hui. Et puis pourquoi pas, euh, j'aurais pu mettre un point d'interrogation ici parce que c'est pas si évident, mais pourquoi pas de réduire les coûts voilà, sur, sur ces aspects de mutualisation et de rationalisation. Le troisième point, c'est peut-être un des plus importants finalement, euh, c'est l'accélération dans l'adoption des outils par les utilisateurs finaux. Parce que, évidemment, on en simplifie l'accès, euh, on donne la possibilité aux utilisateurs d'être autonomes ou quasiment autonomes. C'est aussi une source de difficulté et je vais en parler peut-être juste après. Quelques écueils à éviter. Je, je me suis tourné vers euh, une, euh, j dire une expérience, c'est pas une expérience, une expérimentation qui a eu lieu aux états unis il y a quelques temps euh, avec un service qui a été un échec, ce service a été fermé depuis, qui s'appelait apps.gov. Euh, vraiment un cloud, euh, enfin une offre en SaaS, de, de, de, une bibliothèque de services SaaS pour les administrations et l'ensemble des services publics euh, qui leur permettait d'accéder voilà, avec du, du simple clic à des, des applications. Et on se dit, c'est génial ce truc, évidemment, ça va cartonner. Pas du tout, ils ont fermé. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont aussi fait un Rex et ils ont essayé de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Et on a, euh, c'est accessible en ligne, hein, euh, beaucoup de retours, de témoignages euh, d'utilisateurs et qui ont expliqué pourquoi ça n'avait pas marché. Le premier point, c'est que les applications qui étaient euh, proposées n'avaient pas toutes les accréditations nécessaires pour être utilisées par les services publics. C'est-à-dire que Assez naturellement, euh, on mettait en ligne ce qui était facile à mettre en ligne et facile d'accès, euh, pratique pour les utilisateurs, mais pas toujours avec le niveau de sécurité ou de confidentialité dans les données qui permettait d'être utilisé dans les administrations. Le deuxième point, et ça peut surprendre, c'est l'ergonomie. L'ergonomie générale était mauvaise et c'était difficile de trouver, de savoir si un service existait ou n'existait pas. Et ça, ça a été un frein, là je, je l'ai mis en, en deuxième, mais de, de mémoire dans l'étude, c'est le premier. C'est le premier frein ou le deuxième frein qui a été cité par l'utilisateur. Ils n'ont pas adopté le truc parce qu'ils trouvaient pas ce qu'ils cherchaient. Et le dernier, qui enfin le dernier là encore, qui faisait partie des deux, deux premiers, je pense, dans les, dans, dans les freins donnés par l'utilisateur, c'est l'esthétique générale qui était datée. Et alors ça peut sembler dingue, on se dit, attendez, vous avez un catalogue de services avec plein d'apps accessibles, en SaaS, vous êtes autonome dans le choix des outils et tout. Et ouais, mais c'est pas très beau. Ok. Et ça a été un véritable frein. C'est-à-dire que les utilisateurs, là, c'est quasiment un verbatim, euh, disent, franchement, on dirait un catalogue daté de 1998. Euh, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Ok. Et ça, ça suffit pour faire planter un projet euh, gouvernemental aux États-Unis. Donc, il n'est pas question là de euh, oui, mais on ne sait pas où étaient hébergées les données, euh, on ne sait pas s'il y avait un double, une double adduction électrique euh, et une redondance de la clé dans le data center. Non, pas du tout. tout L'ergonomie, le design, euh, et euh, est-ce que j'ai le droit d'utiliser telle ou telle app. Ça, ça fait quand même réfléchir un petit peu sur le les écarts de problématiques qu'il peut y avoir entre les métiers de la DSI et les utilisateurs finaux. Ce passage au cloud, avec les enjeux que j'ai évoqués, euh, implique des évolutions importantes pour les DSI. Le premier point que je, je voulais évoquer, c'est que jusqu'à peu, euh, il y avait une différence quand même importante entre les DSI en entreprise et les DSI en université. Euh, on va dire que pour les DSI d'université, le principal, c'était la cohérence du système d'information et qui prévalait sur les questions de coût. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas. On pourrait, on pourrait en parler juste après si vous voulez. Le deuxième point, c'est la virtualisation qui a été généralisée. Et là, je, je suis ravi d'avoir entendu dans la, la présentation euh, euh, précédente, dans les présentations précédentes, que voilà, globalement, on est prêt. Les, euh, les universités ont quasiment tout virtualisé déjà, et donc la marche, euh, finalement le saut technologique qui serait à franchir euh, et en termes d'urbanisation, etc., sur, sur les systèmes d'information, n'est pas si haute, en tout cas moins haute, que ce que moi je, je pouvais imaginer, je le, je le reconnais. Euh, il y a bien sûr une évolution aussi dans le rôle, dans les rôles, euh, que les DSI vont, vont avoir, avec des DSI qui vont de plus en plus se tourner, euh, et ça c'est ce qu'on a pu voir dans les entreprises qui sont passées euh, quasiment intégralement au SAS, euh, vers l'innovation, vers la stratégie, euh, vers l'anticipation des usages. Je, je répète, l'anticipation des usages, c'est pas être capable de répondre aux nouveaux usages, c'est de les anticiper, euh, et puis euh, revenir vraiment euh, sur un rôle de maîtrise d'ouvrage, ou d'accompagnement des, des directions métiers. Voilà. Euh, et une des conséquences aussi, bien sûr, euh, et c'est un point compliqué, c'est la diminution mécanique du, des besoins en matière de ressources sur les couches, euh, les couches basses. Et alors si euh, le système d'information euh, s'oriente euh, vers, vers le service, euh, le passage au cloud, euh, finalement... Euh, les DSI aussi vont s'orienter vers le service, et je l'ai entendu tout à l'heure aussi dans, dans, dans la présentation faite par, par ESUP, euh, et avec une, une dimension de plus en plus tournée vers la gestion des processus, la gestion des projets, le travail sur la qualité des données, sur les référentiels, accompagner l'expression des besoins, euh, travailler sur la gouvernance des DSI, on a une évolution euh, importante à venir. Ça c'est une, une certitude. Alors, en conclusion, euh, ce passage au cloud, ça semble être une, une évolution qui est inéluctable, en tout cas c'est mon, mon point de vue, euh, au même titre que l'eau courante. Euh, une volonté affirmée du Messri, euh, c'est quelque chose qu'on a inscrit, euh, par exemple, dans le contrat quinquennal de l'AMU, euh, avec cette, une, une volonté forte d'avoir euh, à terme des, des solutions... Euh, on va dire en, en cloud, euh, avec, c'est vrai, des, des dialogues euh, avancés avec ESUP euh, et des échanges, même si j'ai entendu, Francis, la demande de financement, il n'y a plus de sous au ministère. <rire> voilà. Euh, un saut technologique que je juge là, dans cette conclusion, mais que j'ai préparé avant d'entendre la présentation euh, précédente, un saut technologique que je, je juge difficile, et finalement, euh, si j'ai bien compris euh, euh, les précédentes présentations, c'est peut-être pas si élevé que ça, un saut culturel peut-être euh, plus important, et puis sans doute la nécessité d'adopter une stratégie de petits pas euh, en démarrant sur, euh, en démarrant, juste en démarrant, commençons pas à imaginer qu'on va transformer tout notre système d'information euh, du, du jour au lendemain euh, et le passé euh, dans le cloud, euh, mais euh, en avoir un petit bout, et là ce que j'ai découvert, découvert, non, mais ce que j'ai réentendu, c'est que finalement, il y a déjà des services en cloud, il y a déjà des services qui sont utilisés, et il faut juste en étendre en étendre les usages. Euh, voilà, j'espère que on va pouvoir échanger quelques minutes. Merci beaucoup pour votre attention. On peut peut-être revenir sur le, la différence que vous notiez entre DSI d'université <rire> et DSI d'entreprise. Oui, enfin... On a, depuis, depuis quelques années, euh, enfin, vous êtes les, les, les premiers évidemment concernés, euh, la, notion de, la notion de coût prend de plus en plus de place euh, dans, dans, dans la gestion des universités en général et des systèmes d'information. Et contrairement à ce qu'on peut vivre dans certaines entreprises où la direction du numérique va être peut-être perçue comme un centre de profit, euh, on va être, euh, dans les universités, euh, au mieux perçu comme un, un service ressources, euh, et au pire, comme un centre de coût. Et donc, euh, forcément, avec euh, des négociations qui deviennent euh, âpres euh, au, niveau, au niveau budgétaire, et, et je pense que ça vient modifier considérablement, c'est pas récent, c'est pas de cette année, mais enfin, c'était pas le cas quand même, euh, peut-être il y a dix ans, euh, et, et oui, oui, j'ai le sentiment que ça modifie la façon dont on, dont on appréhende les évolutions du système d'information. Bien sûr. Ça devient euh, peut-être pas prépondérant, mais beaucoup plus que ça ne l'était. Voilà. En tout cas, c'est ma vision extérieure. Je ne sais pas si elle est partagée. Oui, bonjour. Euh, vous avez dit que vous ne citeriez pas le mot data center. Je suis désolée, ma question va être sur ça. Parce que parler du cloud sans data center, c'est quand même un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots où en est la position du ministère sur l'accompagnement des data centers régionaux Parce qu'en 2018, voilà, il, y avait une... il y a eu des appels à projets, un début d'appel à projets, il y a eu une forte incitation. Et là, on a l'impression que ça se stabilise, on va dire. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots où en est la position du ministère sur ça Merci. Alors, moi, j'ai pas cité data center, mais j'étais sûr que vous le feriez. Hein. Euh... <rire> C'est un, un peu compliqué. Euh, effectivement, il y a eu le, le, le premier appel pour, pour la labellisation. On a des, des expérimentations qui sont en cours. Euh, le deuxième appel est pour l'instant, euh, même si son contenu est quasiment finalisé, et pour l'instant pas publié. Euh, pour être clair, on, on, on tire aussi les, un peu les, les conséquences du premier appel. Euh, mener une opération de labellisation pas de doute sur le fait qu'il faut rationaliser les infrastructures, euh, les mutualiser, euh, augmenter le niveau de qualité, etc. Enfin, On n'a pas changé d'avis euh, sur ça, et on ne va pas vous dire, demain, euh, continuez d'ouvrir des petites salles informatiques, c'est super, et achetez vos serveurs et vos calculateurs. Ça, ça n'a pas changé. En revanche, ce dont on se rend compte, et c'est, euh, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais euh, sans financement important, euh, en, face à, euh, fin, en tout cas, pour euh, accompagner cette labellisation, euh, on manque... Euh, on manque d'effets de levier. Euh, ces financements sont euh, suffisamment importants pour que euh, un, on prenne le temps de la décision euh, de prendre la décision, qu'on négocie avec d'éventuelles euh, sources de financement comme le PIA euh, pour voir si on peut accompagner le prochain appel ou euh, on travaille aussi sur la, la future vague de, de CPER, etc. Il faut qu'on arrive à trouver euh, les leviers pour accompagner la labellisation. Euh, sinon on restera sur des expérimentations euh, qui, qui sont très intéressantes et qui ont beaucoup de valeur, mais si on veut vraiment structurer le paysage réussir à mettre les gens efficacement autour de la table et accompagner les projets euh, il faut qu'il qu y ait ce, cet aspect là. Le deuxième point c'est qu'on s'est rendu compte justement que sur le premier appel euh, on s'est beaucoup focalisé sur cette notion de, de data center au sens euh, immobilier, et, enfin au sens infrastructure physique or la mutualisation de l'offre de services la mutualisation euh, de ressources financières euh, adossées sur une infrastructure physique bien sûr, est tout aussi importante et là il y a une réflexion aussi en cours euh, sur finalement est-ce que le plus important c'est de dire vous devez avoir un bâtiment de 500 mètres carrés hyper bien sécurisé, etc. et il n'y en aura qu'un et vous fermez les autres où et où euh, vous devez avoir une offre de services commune, mettre vos ressources en commun créer une structure de pilotage et de gouvernance qui permet euh, de, de, de transformer les usages voilà, on en est là et, euh, et oui c'est un peu long je, je, je suis d'accord avec vous parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses euh, pour, le, pour le faire comme on voudrait le faire voilà euh... Petite réflexion en complément, euh, Stéphanie Gounet, Avignon, il faut aussi penser beaucoup au réseau, c'est-à-dire que Data Center, mais aussi les accès réseau euh, en conséquence dans l'ensemble des régions, y compris dans les choses loin des grosses métropoles. Bien sûr, alors là, euh, on, pour le coup, ça on l'a pas oublié et on, on a la chance d'avoir un opérateur euh, sur le réseau qui est, est Rénataire, qui évidemment est partie prenante de, de cette question, euh, qui, qui a pris des engagements forts euh, sur le raccordement des data centers lorsqu'ils seront labellisés euh, il y a aussi besoin de financement bien sûr, mais c'est aussi une, une difficulté euh, dans les temps qui, <rire> par les temps qui courent, euh, les négociations avec la direction du budget sont âpres euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça, c'est pas oublié du tout. Enfin, c'est vraiment euh, à l'ordre du jour euh, des réunions et Renater est vraiment partie prenante sur le, sur le sujet-là. Oui, euh, tout à l'heure, dans les enjeux au niveau de la mutualisation, tu as fait valoir que tu n'étais pas certain qu'il pouvait y avoir des économies, c'est-à-dire éventuellement faire euh, des économies. Et, euh, donc en principe, l'esprit de la mutualisation, c'est. Nous, on affiche qu'on suppose qu'il y a des économies à l'appui. Tu, en es, tu as des doutes Ouais, je peux essayer d'expliquer un peu le, pourquoi est-ce que je suis hésitant sur ce sujet-là. En réalité, ce qu'on ce qu observe, euh, c'est que, alors, à service équivalent, il y a des économies. Mais en fait, on développe tellement les usages. Euh, on, a, on a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent de plus en plus de services, qui, voilà, qui fait que, finalement, le coût global euh, du numérique pour une organisation ne baisse pas vraiment. On a toujours un niveau. Enfin, d'ailleurs, on le voit. On le voit dans nos usages personnels. Le, le coût de notre abonnement Internet n'a pas beaucoup baissé à la maison. Voilà. C'est juste qu'on n'est plus entre à 33 kilos quoi. Bon, D'accord. Donc on a une, une augmentation en fait. Euh, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, un service constant il y a une baisse de coût évidente sauf que euh, la, la facilité, l'élasticité euh, l'autonomie des utilisateurs c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé mais euh, c'est aussi ce qui a un impact considérable sur les, les, les DSI c'est que les utilisateurs se mettent à choisir leurs propres solutions sans vous consulter euh, et à les déployer à les utiliser et paradoxalement peut-être parfois à vous demander de l'aide sur une solution qui n'est pas du tout passée par vous Voilà. mais en tout cas cette prise d'autonomie là euh, et donc le, la multiplication des services et des usages euh, fait qu'on a globalement des coûts qui ne baissent pas forcément. Donc c'est ça qui est. C'est pour ça que je, je suis prudent sur ce sur cet axe-là. Et aussi parce que je ne crois pas qu'il faut que ce soit le principal argument. Enfin, je ne pense pas. L'adoption, oui.